Coucou YouTube Je suis avec André-Pierre Gignac et le saxouille Pour une game où il n'y aura zéro fun, on a décidé de se concentrer uniquement à la partie. Et quand on est concentré, vous allez voir ce que ça donne. Bon visionnage et abonne-toi. Je joue comme un gros tryharder, je n'ai aucun fun. On à me baiser la game, aucun fun, on a dit. Genre juste de l'efficacité. C'était un gars de dessin animé que j'ai tué. <rire> me fais pas rire, on a dit pas de fun. Ah ouais, pardon. Je vous mets un radar dans la zone, dans la zone chiante. Il reste tout le temps qu'un peu dans même endroit moi, je Pour même jeu, les tocards. J'y sur vos voilà, ça, euh, arrive pas. Je suis mort les gars. Mon première mort à 18 kills. <rire> Ya euh, meurs pas s'il te plaît. Il y a trois campeurs les gars sur le toit. Les trois sont campés autour de notre loadout. Ils ont cha... ils prennent chacun un angle pour nous baiser. Là Ça atterrit sur nous. C'est bon, un moins un chaud. T'es un monstre bébé. T'es un monstre. Il est en a en bas. Je lui ai mis un step back à la harden, frérot. Il a bégué ce bâtard. Il est crack, il est crack, il est crack, le tien, le chaud. L'autre est plus loin, Dédé. Plus loin, plus loin la chaussée Tu penses qu'ils aiment les gens que je joue comme un, comme un TV, frérot Ouais chaud, euh, sans ton bouclier euh... Ça passe. Non, frère, c'est pas possible. C'est impossible. Je pense que les mecs que je bute sont en crier la même chose, t'inquiète. Hein. Comment ça exille le même nombre de dégâts que moi Il a 8 kills, plein. It, you know he's il le il Alors, les gars, toi, je suis un démon. Il y a, il y a, il y a un, là. là chaud. Ah bah sur le toit Ouais c'est un menteur du frère, la tête de ma mère je te sais C'est un truc de fou Il est où mon désert Il est sur le toit de la prison, je, je, je, je, me, je meurs hein. Sur le toit de la prison avec une, une automate Je te réa mon ref. Il est encore sur le toit de la maison de juste le toi Bien joué, sac. On oh, se move Je les épaule Non mais mec, euh, j ai, j ai... après, on a, on a... est-ce qu'on n'avait pas fait le call et y avait zéro fun ah, mais là, moi, je bon. Gros... Oh, putain, ab... Abus, on échappe ouais, <rire> ouais. Ah mais mec, si on est concentré et qu'on rigole pas, euh, c'est bon, bon. Ah Bien joué, en tout cas. Grosse game. Ouais, merci frérot.